Bonjour les amis nous sommes le 1er novembre 2020 donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui d'analyse des marchés afin de voir ce qui va peut-être se passer sur les marchés. Et je trouve que la situation actuelle est particulièrement intéressante, il y a peut-être des grosses opportunités à faire la semaine prochaine donc nous sommes dimanche et demain à l'ouverture des marchés je pense qu'il pourrait y avoir des choses très intéressantes à faire sur les marchés. Donc nous avons devant nous le DAX donc le DAX en mensuel donc on est bien sûr dans la situation que vous savez c'est-à-dire que l'économie ne va pas bien malgré tout on a eu donc avec la chute du coronavirus ici on voit ces, ces, gros, ces quatre grosses bougies. Donc le marché est descendu jusqu'à 8000 ici et ensuite les banques centrales ont réagi et on a eu une remontée donc avec, matérialisée avec ces bougies vertes, une remontée des marchés totalement euh, irréaliste parce que pas du tout en relation avec la situation économique réelle et maintenant avec la deuxième vague on assiste donc de nouveau à deux bougies rouges ici donc deux bougies mensuelles ici. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va aller plus bas, on va redescendre vers les 8000 ou bien probablement c'est ce que je pense que les banques centrales vont de nouveau réagir, vont soutenir les marchés et qu'on va assister à une remontée des marchés ici. Maintenant bien sûr je ne suis pas Madame Irma. Et il faut toujours suivre ce que font les marchés et rentrer bien sûr en position de manière intelligente comme je vous l'explique dans mes formations, de manière à profiter le mieux possible des mouvements. On rentre d'abord en scalping et puis ça peut devenir un day trade et peut-être un swing trade et euh, faire ainsi des, des journées fantastiques comme on, on a pu le voir euh, ces derniers jours. Donc il y avait des journées très intéressantes, des journées plus calmes mais tous les jours il y a moyen de gagner euh, de l'argent sur les marchés. Et euh, bien sûr il faut savoir analyser les marchés, savoir rentrer euh, dans le marché quand les signaux sont clairs, sans prendre de gros risques. Euh, ne pas mettre un stop-loss éloigné, ce euh, ne, n'est pas, pas le loto, ce n'est pas une loterie. Il faut vraiment en trading apprendre des techniques efficaces pour rentrer dans les marchés et si vous avez ces techniques et eh bien vous ne perdrez probablement euh, pas euh, d'argent sur les marchés et vous pourrez en gagner beaucoup. Donc c'est là euh, tout l'intérêt de suivre des formations efficaces. Donc qu'est-ce qu'on voit ici Et eh bien on voit qu'on vient d'avoir deux bougies rouges ici sur le, sur le DAX et qu'on a une mèche sur cette deuxième bougie qui était quand même importante. Alors est-ce qu'on va avoir une cassure de la prochaine bougie, est-ce qu'elle va redescendre On pourrait le penser en voyant le stochastique ici donc qui est haut donc qui pourrait redescendre ici donc en mensuel. Par contre mon indicateur SDI nous montre quand même qu'on est vers jusqu'en H1 donc jusqu'en horaire. Alors si on va voir sur une unité de temps plus petite donc en weekly eh bien on voit qu'on est sur le bas ici de la bande Bollinger donc on voit ici qu'on a les points pivots, on a, on, on a rebondi ici sur la, la S1. Donc si j'agrandis ici donc vous voyez ici on a cette grosse bougie, mais on a quand même une réaction, une réaction des acheteurs ici. On a le stochastique qui est bien sûr toujours baissier ici, mais malgré tout, ça me laisse penser qu'on pourrait avoir une réaction. Donc, si les banques centrales se mettent à injecter de l'argent comme ils l'ont fait, vous voyez ici de manière extraordinaire ici, le marché avait chuté ici. On avait en, en weekly ici 1, 2, 3, 4. 5 bougies rouges, donc 5 semaines de baisse et puis on a eu une remontée, une remontée quasiment au niveau maximum où on était ici, vous voyez, où on est, où on, où on est remonté. Donc c'était assez incroyable et totalement incohérent avec la situation économique. Donc qu'est-ce qui va se passer ici Est-ce qu'on va avoir une réaction ici moi je le pense mais je, je, je ne vous dis pas de vous positionner à l'achat maintenant comme ça sans, sans le savoir. Ce qu'on pourrait voir demain matin lundi c'est qu'il y aurait un gap à la hausse. Donc on va voir en délit qu'est-ce qu'on a. Ben on voit déjà qu'on a eu deux bougies vertes ici, donc deux journées plutôt haussières avec une mèche très importante ici. Et là par contre ce qui est intéressant qu'on a un stochastique tout à fait baissier qui se retourne ici. Donc il était survendu en, en délit donc sur, euh, survendu et puis il, il a commencé à remonter et on a ces deux bougies vertes. Alors qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça veut dire que c'est la remontée Vous imaginez que si on n'a que des bougies vertes ici, si les marchés euh, financiers et les banques centrales injectent des grosses quantités euh, d'argent en novembre et eh bien il y aura moyen de faire des trades assez fantastiques ici. Donc euh, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que je crois qu'on est à un moment clé sur les marchés et qu'on pourrait avoir des choses très intéressantes. Donc si on va voir sur des unités de temps plus petites en H4 ben là on voit également donc on a eu bougie rouge puis une bougie verte puis une réaction ici sur le point pivot ici. Et deux bougies vertes et ce qui est intéressant c'est qu'on a cassé, vous voyez on a cassé ce niveau-là. Alors on a bien sûr ici des moyennes mobiles qui peuvent poser problème par rapport à la hausse donc on peut avoir des réactions encore mais malgré tout je me dis que si c'est parti pour la hausse on pourrait avoir un trait vraiment très intéressant. Donc si on va en H1, vous voyez ici on a cassé ce niveau-là, le marché qui monte, donc on a ici la moyenne 50 également qui est, qui est cassée donc euh, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Peut-être que lundi à l'ouverture des marchés on va se rendre compte qu'il y aura eu un gap ce week-end et que le marché sera arrivé à, à ce niveau-ci et qu'il est peut-être parti pour le ciel là. Donc euh, je vous dis que c'est une situation vraiment intéressante. Après il peut très bien y avoir une réaction, on peut avoir un, un une réaction dans l'autre sens et eh bien il faudra se positionner à ce moment-là à la baisse mais pas n'importe comment et ici je pense qu'on a quand même une situation euh, qui est particulièrement intéressante. Vous voyez ici donc en 30 minutes les bougies vertes, on a cassé ces niveaux-là et on est peut-être parti, euh, ça peut être intéressant. On voit euh, en H1 aussi que les bandes de Bollinger sont horizontales donc on peut avoir des hausses et des bas ici si, le, si les bandes de Bollinger restent euh, horizontales. Donc il y aura moyen à ce moment-là de faire des beaux trades également comme ça. Donc euh, vous voyez des bougies H1, donc ça peut être intéressant aussi, il y aura moyen de gagner comme ça mais euh, si ça part, euh, si ça part <rire> vers, les, vers les sommets à ce moment-là, euh, il y aura moyen de faire euh, des, des, des trades et des swing trades euh, vraiment fantastiques. Et prendre, euh, prendre des beaux gains sur cette situation-là. Parce que si euh, les banques centrales n'ont pas laissé les marchés euh, s'écrouler comme ça, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup ils décideraient de le faire. Vous pouvez me mettre des commentaires mais euh, s'ils l'ont fait ici, s'ils ont réagi ici, je ne vois pas pourquoi ils laisseraient les, les marchés s'écrouler. Donc ça c'est mon opinion maintenant, elle est, elle est discutable bien sûr mais euh, je pense qu'actuellement on est dans une situation particulièrement intéressante. Donc vous voyez en 15 minutes ici, on a les plus hauts ici qui ont cassé et en 15 minutes donc les bandes de Bollinger qui s'ouvrent et ça va être très intéressant de voir où se trouve le marché euh, lundi matin, donc demain matin à l'ouverture des marchés et voir s'il y aura des opportunités pour se positionner à la hausse ou si au contraire euh, on sera ici que le marché donne des signes de se retourner et à ce moment-là se positionner à la baisse parce que ce sera le signe qu'on arrive sur ce niveau-là et que le marché va peut-être redescendre et pendant plusieurs jours il est possible qu'il fasse des hauts et des bas. Donc ça peut être intéressant aussi mais euh, je pense que pour le moment il y a vraiment euh, des opportunités qui se présentent. Si on regarde donc ici on était sur le Dax, si on regarde sur le Dow Jones eh bien on a la même situation. Vous voyez ici en mensuel, deux bougies rouges donc on est remonté bien sûr euh, avec l'intervention des banques centrales. On est remonté ici et puis on a de nouveau avec la deuxième vague une réaction ici des marchés. On a le stochastique haut on peut se dire ben on, va, on va replonger ici. Mais euh, si on regarde sur des unités de temps moins, moins grandes, donc le weekly on voit aussi qu'on a une mèche et en daily on voit ici une grosse mèche, un petit corps, on a un stochastique bas qui va peut-être remonter et qui va peut-être également faire en sorte que euh, le Dow Jones va remonter peut-être vers les plus hauts. Donc ça reste des marchés très intéressants maintenant bien sûr si on va sur le H4 on voit également deux bougies vertes ici. On a ce niveau ici qui peut bloquer, on a des moyennes mobiles qui peuvent bloquer aussi ou bien ça va casser et ça va remonter. Donc c'est possible ici aussi. On voit donc en H1 sur le Dow Jones donc on arrive sur ce niveau-là si ça casse donc ici on est en train de casser la, la moyenne mobile 50, si ça casse et que ça part euh, vers les sommets et eh bien il y aura, ce sera intéressant aussi de trader le Dow Jones euh, surtout l'après-midi ou bien vous voyez moyenne, euh, les bandes de Bollinger horizontales ici aussi. On va peut-être repartir à la baisse donc il y a également des opportunités possibles aussi. On le verra demain donc ça va être vraiment une semaine très intéressante à mon avis. Euh, d'autant plus qu'il y a les élections américaines donc euh, là il faudra être prudent aussi sur les marchés mais ça peut faire bouger beaucoup beaucoup les, les marchés aussi donc les élections américaines euh, euh, cette semaine. Donc ça va être une semaine extrêmement intéressante. Il faudra être très prudent mais il y aura également euh, des opportunités euh, certainement très intéressantes. Donc vous voyez en délit là on a une première bougie verte avec une grande mèche. Après avoir, ces, avoir eu toutes ces bougies rouges ici donc euh, à la baisse, euh, à la baisse du, du marché ici donc ça fait plusieurs jours 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies rouges et une bougie verte à ce niveau-ci donc on a une réaction. Si c'est reparti vers le haut ben ce, sera, ce sera bingo euh, donc ce sera l'occasion de, de se positionner donc il faudra être très prudent mais euh, on a peut-être quelque chose de très intéressant à faire cette semaine. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette analyse, que ça va vous aider. Donc euh, ne rentrez pas n'importe comment sur les marchés, apprenez donc à rentrer euh, correctement comme je vous l'enseigne dans mes formations et à ce moment-là donc vous verrez que... On aura probablement la possibilité de faire des très beaux gains cette semaine. Voilà, je vous dis à très bientôt. Euh, soyez prudents, euh, portez-vous bien et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos très prochainement. À bientôt. Au revoir.